grimpe ses marches avec calme et solennité. Kemi Seba, figure emblématique du radicalisme noir, remonte les paliers d'une histoire qui fonde son action. Un combat contre toute forme de néocolonialisme. 49 marches de pierre de taille qui cisaillent la mémoire sur chaque plaque le long africaine africaines vendues dehors descente du bateau. Un moment particulièrement ce militant engagé qui lutte pour la décolonisation des pensées et du système. On est sur le lieu de quelque chose d'un drame qu'on pense passer et qui est plus que jamais présent. C'est simplement la forme qui a changé. Je suis ici parce que nous faisons le serment au nom de nos ancêtres. Nous allons faire en sorte aussi, et nous faisons au quotidien, en sorte que la jeunesse de notre peuple, que soit dans les Caraïbes ou sur le continent africain, puisse se rebeller contre ceux qui veulent nous astreindre à la résidence, de l'exclusion de l'humanité. Un peu plus loin, le franco-béninois découvre un autre vestige de l'esclavage, cette prison envahie par les racines du temps. Kémi Seba, initiateur du front anti cfa touche les plaies de l'inhumanité. La solitude de l'instant, une multitude de questionnements pour ce panafricaniste qui risque sa vie chaque jour pour le respect de son engagement, de ses convictions les plus profondes. C'est là où euh, les négriers d'aujourd'hui nous ont mis hier. Il y a une génération qui est là aussi pour tenter de briser ce cycle. S'attaquer à cette tentation, s'attaquer aux symboles qui astreignent notre peuple, comme je le dis souvent, à la résidence de l'inhumanité. Demain, Seba rencontrera des acteurs de la mouvance indépendantiste et les jeunes.